Oi, moi c'est Tami, et ça c'est mon ami, Tammy Oi, moi c'est Tami, et ça c'est mon ami, Tammy Oi, moi c'est Tami, et ça c'est mon ami! Salut, je suis Bob. Oh, ta gueule! Ouais, ta gueule! Mais, mais c'est pas, mais c'est pas très gentil de m'en souhaiter, dis donc. Mais.